durant les prochains jours. Donc, pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera dans les poissons, et les plus chanceux seront poissons, scorpions, cancer, et les moins chanceux, béliers, sagittaires, et vous, vous êtes ici, chère vierge. Donc, la lune est dans votre septième maison. Votre sensibilité excessive durant cette journée euh, pourrait vous rendre facilement anxieux, émotionnellement, euh, sous pression et vulnérable aux émotions et aux sentiments des autres. Vous pourriez avoir tendance à préjuger les gens, les choses ou les situations. Mais aussi, cette sensibilité émotionnelle peut également se manifester par une intuition très vive. Orientez cette sensibilité émotionnelle vers le soin et le partage, vers l'empathie et la compassion, ce qui pourrait conduire à des amitiés ou des relations intimes, durables. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi, AM pour l'Europe. La Lune sera dans le bélier euh, et les plus chanceux, bien sûr, seront les béliers Sagittaire-Lyon et les moins chanceux, les taureaux. Et vous, vous êtes ici, chère Vierge. Donc, la Lune sera dans votre huitième maison qui pourrait... Euh, ce qui pourrait vous rendre de mauvaise humeur et un peu naïf dans vos relations personnelles ou professionnelles. De petites choses qu'habituellement vous laissez tomber, sous cette influence, elles vous ennuient. La colère, la colère et la tendance à agir sans réfléchir augmentent, augmentent le risque que des irritations mineures se transforment en disputes. Méfiez-vous des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Ne laissez pas vos peurs enfouies vous diriger. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau et les plus chanceux seront les taureaux, Capricorne et vous, chère Vierge.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 la lune est dans votre dixième maison, même si vous ne travaillez pas durant cette fin de semaine, ça a l'air que vous, vous vous apportez votre boulot chez vous, dans vos pensées. Quelque chose qui est arrivé au travail durant la semaine vous trotte maintenant dans la tête et vous essayez de trouver soit une solution ou une sortie. Il pourrait s'agir d'un collègue qui ne vous laisse pas focaliser sur vos tâches ou un superviseur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 J'aimerais cette semaine, pour cette semaine aussi, répéter le même avertissement de la semaine passée à cause de cette conjonction de Mars et Pluton. J'aimerais euh, que vous continuiez, s'il vous plaît, à être prudent dans vos activités physiques, dans vos déplacements, en manipulant les couteaux, les objets pointus, le feu. Euh, en opérant une machine lourde, en conduisant votre voiture, soyez prudents s'il vous plaît, durant cette semaine aussi. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous chère vierges, je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.